Chers traders et investisseurs, lundi 30 décembre, bonjour. Alors Les marchés européens consolident ce matin de manière fort logique, car les marchés américains et japonais ont clôturé en légère baisse, en particulier au Japon, vendredi et cette nuit. Mais ils consolident en bon ordre. Il n'y a aucune panique et nous ne serions pas étonnés que les marchés terminent cette année dans cette zone des plus hauts. Ils ne perdent à peine qu'un demi cent en fin de matinée. Et n'oublions pas que nous sommes en pleine période de window dressing, c'est-à-dire que les gérants doivent présenter à leurs clients de beaux résultats pour l'année 2019. Donc, nous restons vigilants. Nous n'engendrons pas de nouvelles positions en swing trading, bien sûr. Ça ne servirait à rien. Et nous continuons à surfer sur les vagues avec, il faut l'avouer, beaucoup de résultats favorables. Dans ce contexte, ce matin,